Ouais, je viens ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je sais pas dans quel monde on vit, mais je crois que le monde, il commence à tourner à l'envers. Aujourd'hui, il y a eu le procès de Kurt Zuma. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo qui avait fait le tour du monde où on le voit en train de frapper un chat. Il avait donné une gifle, il lui avait donné un coup de pied, le chat il commençait à fuir, je ne sais pas ce que le chat a fait avant, mais en tout cas, on a l'impression qu'il sait ce qu'il a fait et du coup il se met à fuir. Tu vois ce que je veux dire C'est pas comme si le chat il était tranquille en train de regarder la télé et Kurt zuma il vient, il le frappe pour rien. On voit le chat, il est en train de courir, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qu'il a fait. Voilà. Donc, ensuite, voilà, la vidéo a fait le tour du monde. Tout le monde, euh, le monde s'est indigné. Enfin, ça dépend, le monde occidental. Parce que les Chinois, ils étaient en train de dire Mais qu'est-ce qu'il y a Ça se trouve, il est en train de le frapper juste avant de le cuisiner. Les Indiens aussi. Les Africains, ils ont dit Oh, le chat là, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire Lui, ils étaient là en mode Le chat là, c'est qu -ce quoi leur problème hein Européen là, ils est malade. Donc, à cause de chat là, vous allez tuer tout le monde, quoi. Hein Donc à cause de chats, là, ceux qui vivent dans la rue, là, vous n'allez pas les aider. Hein tu vois ce que je veux dire C'est comme ça que les Africains ils ont commencé à parler et on va pas se mentir, ils n'ont pas tort. Parce que là, là le chat, je vais vous expliquer, il y a eu une amende de 300 000 euros. Donc là, le chat est beaucoup plus riche que plein de personnes. Déjà, il mange mieux que tous les clochards que tu peux voir dans la rue. Ah ça, je peux te le garantir. Et en plus de ça, aujourd'hui, la justice anglaise a dit à Kurzuma, tu vas travailler 180 heures. Dans les travaux d'intérêt généraux. Tu te rends compte Aujourd'hui, Kurt Zuma, joueur de l'équipe de France, champion du monde, joueur à Aston Villa, il change d'employeur. Ça y est, son employeur, c'est un chat. Tu vois ce que je veux dire Et en plus, le pire dans tout ça, le chat, il n'est même pas venu au tribunal. Tu penses qu'il allait venir au tribunal et ils allaient dire Bon, alors, monsieur le chat, expliquez-nous comment ça s'est passé. Il allait venir Miaou, miaou, miaou, miaou. Et après, ils allaient dire Voilà, vous voyez Kurt Vous voyez Zuma, la souffrance que vous avez infligée à ce chat Regardez, il est encore marqué. Hein vous allez nous dire quoi Que le chat, il est parti voir un psy Et le psy, il est venu au tribunal, il a dit « Oh là là, ce n'est plus un chat. Ça y est, maintenant, il se comporte comme une souris. Je sais pas ce qu'a fait Kurt, mais là, c'est du grand n'importe quoi. » Mais les gars, s'il vous plaît, d'accord, c'est condamnable ce qu'il a fait, c'est pas bien, on ne frappe pas les animaux. Mais vous ne croyez pas qu'il y a des affaires qui devraient être traitées un petit peu plus rapidement hein Et vous pensez pas que le chat, euh, c'est quand même un second plan et il euh, y a beaucoup de choses qu'on devrait faire avant hmm Oui il doit être sanctionné. Mais là, vous êtes allé lui donner des travaux d'intérêt généraux. Ça veut dire qu'il va mettre la blouse orange. Il va travailler dans la rue. Oh là là là là là Alors qu'il y a des gens qui font beaucoup plus pire. Et qu'ils ont rien. Ils ont juste du sursis. Hein Mais où va le monde Hein Le chat est où dans le, dans, dans, dans, dans le classement, là. Tu vois ce que je veux dire Dans l'évolution dans, dans de, de... Dans, dans, dans l'espèce. De, tout, de, tout, de toutes les espèces, là. C'est qui qui est au top C'est pas l'humain Ou bien c'est le, le chat Ou bien c'est l'humain Mais ça dépend de quelle couleur t'es. Et là, t'es au-dessus. Tu vois ce que je veux dire Si t'es si pas dans la bonne couleur, là, t'es en dessous du chat. Tu vois ce que je veux dire Et si tu touches au chat, le chat, il peut porter plainte contre toi. Donc, mesdames et messieurs, euh, je sais pas de quelle couleur il s'agit. Hein hein Mais en tout cas, faites attention si vous avez un chat. Si le chat, il fait trop le malin, parce que les chats, ils font les malins. S'il fait trop le malin, ne frappez pas votre animal déjà euh, c'est pas bien de frapper son animal parce qu'après il a des traumatismes et ensuite voilà il, est ré... il, fait, il fait des trucs bizarres et c'est pas bien pour lui parce que voilà il a pas la capacité de réfléchir comme nous, ils réfléchissent mais ils comprennent pas, enfin nous on peut pas leur expliquer pourquoi on les a frappés tu vois ce que je veux dire, du coup ils, ils comprennent pas, ils se disent oh là là euh, si je fais ça je vais me frapper, si je fais ça je vais faire frapper et du coup ça fait des traumatismes et les animaux ils sont euh, bizarres, tu vois ce que je veux dire, ceux qui se font fracasser mais du coup euh, faut pas le faire, voilà c'est tout ce que je voulais dire mais en tout cas euh, c'est bizarre que cette affaire elle, a été traitée aussi vite et aussi euh, sévèrement, je trouve. Parce que voilà, 180 heures euh, pour un chat qui a été frappé et qui va euh, bah bien. Parce que je ne sais pas s'il est parti voir un psy en disant « Ouais, je n'arrive plus à dire miaou !» Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, hein, ça prouve qu'en Occident, on a, quelque chose au, on a quelque chose dans le crâne. Parce que si tu regardes dans, le monde, dans, le, dans les autres coins du monde... Hein, parce que nous, en Europe, on est là, ouais, voilà, la justice a raison, la justice a gagné. Mais dans les autres coins du monde, ils sont en train de dire, mais non, mais là, vous êtes des malades. Quand tu vas en Asie, je t'ai dit, eux, ils mangent ça. Tu vois Ils vont dire, mais non, mais c'est quoi ce... Là, si ça se trouve, il hein, y a des gens qui sont en Asie qui sont partis à la chasse de ce chat. Parce que ce chat, il vaut 300 000 euros. Tu vois ce que je veux dire Ils sont en train de se dire que ce chat, il doit avoir une viande. Mmh, alors là, il y en a plein qui sont partis à la chasse de ce chat, obligé.